YouTube, je viens de rentrer une de mes plus belles games arbalètes. Un enchaînement digne des rois. Dis-moi si t'as juste vu ça autre part. Autant de kills enchaînés, aussi beaux. Je vous laisse regarder, régalez-vous, exposez le compteur des likes, et commentez à mort. Le référencement, c'est important. Si je faisais ça, je le fais jamais. Bah, a plus le sniper, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que je le fais plus. T'as essayé de m'atomiser à la roquette j'ai un couteau, tu veux, tu, tu veux me le tenir Ah t'as sauté Oh la paix Ça m'aurait fait bizarre si mais hein. tu vas pas faire ça quand même. Tu vas pas faire ça. La prochaine fois tu me voleras pas au dessus. La zone aérienne au-dessus de la tête de Monsieur Chao, elle est sacrée, connard. Vampade, tue-le. J'aurais dû mettre un boost et tout. Je sais pas ce que j'ai foutu, les gars. Je... En gros, le mec que j'ai, enfin, qui m'a tué, montez là en suivant. Peut-être qu'il allait là. À Quelle immense merde. Oh, a... Il a, il a tout fait. Il a tout monté escalier par escalier. Il est mort. Ah non, c'était lui. Mais descendu à la crosse dessus. Oh le mec trop méchant, tu sais. Bon lobby euh, Sayan. 3-6. Ah oh, je voulais le troller. Oh, j'ai voulu le troller et à une balle près, j'ai failli mourir. Si vous me voyez faire ce que l'on appelle tous une chaparderie, chat, rappelez-moi de ne pas le faire. On va la jouer Wellgun Arbalète. Ça, c'est de la méta, les ultras. Ça, c'est de la méta. Quoi Et Headshot. C'est joli, un headshot à l'arbalète, quand même. Hein Mais non, c'était Chris Shark, les gars. Oh my god, le vrai Chris Shark. C'est complètement ouf. 6 720 Je vais aller acheter deux drones, les gars. Peut-être qu'on va tenter un mou un aussi. Monsieur Ben, le breton. Et Caro, ça va ou quoi Je suis en train d'en rentrer plein dans le cul des gens, des comme toi. De Caro d'arbalète. J'étais en train de m'accroupir à côté de lui pour essayer de l'aider, mais... Euh, je sais pas. Bonjour, je suis Olivier de Carglas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est mon nouveau move, inspiration directe des dieux. J'ai regardé Captain America taper sur le marco de Thor et je me suis dit que je pouvais faire pareil. Ce move, long décal. Jusqu'à s'écraser au sol, on décale les gars. Insane new movement, boys. of warzone solo let's go what? holy gotcha. shit what the fuck yo my friend yo let's go big streamer La zone est à l'opposé de moi S'il est head glitch C'est fini Sauf si j'arrive à sortir un mouvement euh, d'un Avenger les gars Je vais réunir tous mes mouvements de chat et je vais tout lui mettre. Ah J'ai tenté, je l'ai pas vu reculer C'était une putain de bonne game Et les gars, je, je, je vais vous, vous le dire Honnêtement, premier degré Même moi, quand je tirais, j'y croyais pas aux flèches Genre, ça touchait, j'étais en mode Genre, on dit rien, tu vois Normalement, il te faut 10-20 flèches pour la rentrée La première, elle passe La deuxième à la suite, pareil, troisième à la suite, pareil Quatrième à la suite, pareil en, en soi, il y avait une chance sur 50 Pour que chacune des quatre passe Et les quatre sont passés à la suite, j'étais en mode je ne rien, tu vois.